Salut tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons sur Scratch, mais j'ai toujours mon petit problème d'enregistrement, mais qui nous causera pas de problème, ne vous inquiétez pas. Donc cette fois-ci nous allons approfondir les bases de Scratch, bon après il a toujours les bruits virtuels que j'ai rajoutés. Donc nous nous retrouvons avec notre ancien script de... voilà là, ce script, ça, là ce que je prends dans mon avec la souris, c'est un script. Dans l'événement, j'ai quand ce lutin est cliqué, je vais dans apparence, et là, dans apparence, je vais prendre ajouter l'effet couleur 25. Si je clique sur le lutin, le lutin change de couleur. Si vous voulez démarrer le programme avec un lutin qui a une couleur normale, vous pouvez faire annuler les effets graphiques. Si je fais espace, là, vous pouvez voir que le, le script démarre et que le lutin est redevenu de la couleur d'origine. Ici, nous avons ajouté 10 à X, mais c'est nouveau. Nous faisons avancer de 10, c'est exactement la même chose à une chose près. Si je fais clic droit, vous avez une aide, mais cette aide euh, n'est pas très détaillée. Si mon lutin n'est pas à 90 degrés, là, regardez, je prends le bloc s'orienter à 90 degrés, je le mets à 45 degrés, il regarde autre part, alors qu'avant, il voyait tout droit. Si je fais avancer de 10, il va avancer dans sa direction, alors que ajouter 10 à X, c'est juste ajouter 10 dans l'abscisse X. Donc, que maintenant, si nous faisons en sorte de enlever 6 bords touchés et de faire tourner de 15 degrés nous démarrons le script et nous remarquons que nous avons un chat qui court en rond maintenant nous allons faire tourner de 5 degrés et nous remarquerons que là il va faire un plus grand cercle si le programme s'arrête, nous pouvons voir que si je le redémarre, il va continuer ce qu'il était en train de faire mais si je veux faire en sorte que c'est réinitialisé je peux faire aller à 0, 0 voilà, et je fais S'orienter à 90 degrés Donc c'est que des blocs mouvements Donc maintenant je démarre le programme On peut le voir tourner Et en fait courir en rond Voilà c'est ça Donc maintenant ce qu'on peut faire Tiens j'ai une idée alors là je vais modifier ce script Quand ce lutin est cliqué Je vais aller dans l'onglet son Et je vais faire jouer le son miaou Quand je clique sur le lutin C'est un petit peu difficile puisqu'il court là voilà. Alors, Nous pouvons entendre Un miaou, il fait ajouter la couleur 25 Par contre nous avons remarqué Qu'il y a un gros freeze Alors c'est dû au fait que Scratch a un petit peu du mal Avec les effets graphiques C'est bizarre parce que Scratch est surtout basé Sur le graphisme Mais du coup si on veut faire aussi autre chose, là je vais, je vais faire quand espace est pressé. Pour vous ça va être quand au drapeau vert est cliqué bien sûr. On peut faire une musique de fond. Comme ça que je fais répéter indéfinitivement. Dans le... Après je clique sur l'onglet son qui se trouve ici. Voilà. Je clique sur l'icône qui se trouve ici. Et ça va m'amener dans la bibliothèque. Si je prends une boucle musicale. Tiens je vais prendre dance around jouer le son dans sa round voilà du coup si, si je fais jouer le son machin jusqu'au bout voilà et bah il va me jouer le son sauf que le bloc va, va passer son le tour au bloc suivant seulement après que la musique s'est arrêtée c'est à dire que là je prends le bloc là je vais je vais rajouter dire hello pendant deux secondes euh, au début du bloc et après je termine par euh, fin là et bah nous pouvons voir là ça fait là il dit hello et après on entend la musique on entend quelque chose. Et après il met fin Donc euh, quand il dit fin c'est à dire que c'est un... voilà. <rire> Du coup avec ce bloc là ce qu'on peut faire C'est qu'on peut répéter indéfiniment ce, le son Et du coup faire une boucle musicale Comme on peut l'entendre quand je démarre le script Mais vous allez me dire mais il y a déjà joué le son machin Sauf que si je fais jouer le son machin comme ça là, ce, ce bloc là et bah on n'entend rien, à part parfois des... des bruits de coups alors en fait c'est dû au fait qu'il va sans arrêt démarrer le son Sauf il démarre deux fois le même son Et bah il va arrêter le son qui, est, qui a déjà lancé Et va relancer le son jusqu'au début Et du coup Dance Around commence par un blanc et un bruit de cou C'est pour ça qu'on entend ce bruit là Et donc euh, nous utilisons jouer le son machin Sauf que si le son est trop fort Je peux faire mettre le volume au niveau 20% Comme ça on l'entend moins fort et ça, du coup, on peut le mettre au début du script. Donc aujourd'hui, nous avons approfondi nos connaissances sur Scratch. Mettez un pouce bleu ou un pouce rouge et mettez un commentaire pour dire pourquoi vous avez aimé ou pas. Abonnez-vous pour ne rien rater et en savoir plus. A plus tard